Bien, c'est tout. Ben. Madame la Présidente, veuillez pouvez y appeler oui. Virtuel de condamner les hospices civils de Lyon a lui verser la somme de 700 euros en réparation de l'écart de prix entre ce qu'il a payé et la valeur réelle des prestations et la somme de 1000 euros pour les préjudices subis du fait des défaillances du système HCL Service, Service conduisant à des conditions de séjour inadaptées. Par un jugement du 7 juillet 2035, le tribunal administratif virtuel a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 5 septembre 2035 et des mémoires enregistrées le 15 janvier 2036, et 10 février 2036, M. Horace Munk, représenté par Maître Amner Jeanne, Maître Kenadi Sephora, Maître Tout Blanc Céleste, Maître Col Tania, Maître Nyanou Léa, Maître Urchi Inès, demande à la Cour administrative d'appel de Lyon d'annuler le jugement du 7 juillet 2035 du tribunal administratif virtuel de Lyon. De condamner les hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 700 euros correspondant à l'indemnisation de l'écart de prix entre ce qui a été réglé et la valeur des prestations. De condamner les HCL à lui verser la somme de 1000 euros pour les préjudices de toute nature subis du fait des défaillances du système HCL Service conduisant à des conditions de séjour inadaptées. De mettre à la charge des HCL une somme de 500 euros au titre de l'article L761-1 du Code de justice administrative. Par les mémoires en défense, enregistré le 17 novembre 2035, le 25 février 2036, les Hospices Civils de Lyon, représentés par Maître Belasen Inès, Maître Bernéjo Lilou, Maître Brio Lou, Maître Monrose Emilie, Maître Tran Léa, concluent au rejet de la requête et à la confirmation du jugement du 7 juillet 2035 et à la condamnation de M. Munk à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative. C'est en cet état que se présente l'affaire à l'audience. Merci, monsieur. Madame la rapporteure publique, nous vous écoutons. Madame la présidente, madame, monsieur, en 2035, monsieur Horace Munk doit se faire hospitaliser. Avant que cette hospitalisation se passe pour le mieux, ce dernier décide d'avoir recours aux services des hospices civils de Lyon. Étant à la pointe de la technologie, l'hôpital lyonnais a développé sa propre application nommée H7 Service dont la finalité est de répondre au mieux aux besoins des patients grâce à un service personnalisé. Monsieur Munk télécharge donc cette application. Il décide de s'y connecter par le biais de Facebook, en consentant à ce que toutes ces données provenant du réseau social soient traitées par HZ Service. Une fois connecté, Monsieur Munk entre en communication avec le chatbot Polo. Ce chatbot va lui poser de nombreuses questions concernant ses préférences culinaires, ses goûts musicaux ou encore ses préférences en matière de literie. L'application a pris en considération toutes les réponses de M. Munk avant de calculer quelle somme le patient était capable de payer. Le forfait hospitalier qui lui est proposé s'élève à 800 euros pour les deux jours d'hospitalisation. Le patient accepte ce montant et a conclu un contrat avec les hospices civils de Lyon. Toutefois, au cours de son séjour, M. Munk estime que la qualité du service au regard du prix payé est très limitée. Il constate que l'application n'a pas pris en compte toutes ses réponses, notamment concernant ses préférences alimentaires ou encore ses goûts musicaux. En outre, il constate que les forfaits d'hospitalisation contenaient des tarifs variables et que le prix de la prestation à laquelle il a eu droit ne valait pas 800 euros. Se sentant lésé dans ses droits, M. Munk entame une procédure devant le tribunal administratif virtuel conformément au code de justice administrative. Le patient souhaite en effet obtenir réparation du préjudice dont il s'estime victime. Dans son jugement en date du 7 juillet 2035, le tribunal administratif virtuel a rejeté la demande de M. Munk. Au motif qu'en signant le contrat, le requérant savait ce à quoi il s'engageait. Le tribunal considère également que les réponses fournies par le patient auprès du chatbot étant très vagues, l'application ne pouvait pas satisfaire de façon précise ses besoins. Enfin, le tribunal rappelle que HCL Service assure une prestation personnalisée, ce qui explique que ces tarifs varient d'un patient à l'autre. Monsieur Munk interjette appel de la décision rendue par le tribunal administratif virtuel et vous demande la condamnation des hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 700 euros correspondant à l'indemnisation de l'écart de prix entre ce qu'il a réellement payé et la valeur de la prestation fournie, ainsi que le préjudice, ainsi que le versement de la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral. Avant d'examiner la question de l'utilisation de la protection des données personnelles, vous devrez vous prononcer sur le respect du droit à un procès équitable au regard de la justice virtuelle. Vous serez également amené à examiner les questions concernant la fixation discriminatoire du prix de l'hospitalisation. Nous commençons par aborder la question du respect du droit à un procès équitable. Le requérant soutient ici que le tribunal administratif virtuel a méconnu le droit à un procès équitable en invoquant l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. En effet, il soutient que le juge virtuel a manqué d'impartialité mais également de transparence. Cependant, qu'en est-il réellement le requérant considère que le tribunal administratif virtuel est construit sur un système d'algorithmes et d'intelligence artificielle manquant de transparence dans la mesure où personne ne sait comment fonctionne cet algorithme. De plus, M. Munn soutient qu'ici, la justice virtuelle n'est supervisée par aucun magistrat, ce qui mène à une partialité de cette justice étant donné que l'algorithme, contrairement à un magistrat, ne pourra jamais être récusé. Il nous semble que ces propos doivent être nuancés et regardés avec un certain recul. En effet il est nécessaire de constater que les systèmes algorithmiques ne sont pas sans failles ni défauts. Il est vrai également que ces failles-là doivent être prises en considération lorsqu'on parle de la justice, car les algorithmes capables de la rendre doivent garantir une justice de qualité. Néanmoins, il est indéniable que la justice virtuelle peut garantir des décisions parfaitement impartiales. En effet, les magistrats sont des êtres humains, emprunts de sentiments, d'émotion et de conviction. Bien que ces convictions n'aient pas lieu de transparaître dans les décisions que les magistrats rendent, Parfois, il peut être difficile d'en faire totalement abstraction. En comparaison, un algorithme dédoué d'aucune sensibilité et n'a ainsi aucune difficulté à adopter une attitude impartiale qui n'est empreinte d'aucune conviction mais seulement guidée par l'application d'une programmation. De plus, le manque de transparence invoqué par M. Munk n'est qu'illusoire. le soit. En effet, l'article 1er du décret du 25 août 2035 valide le logiciel utilisé par le tribunal administratif virtuel en rappelant que l'algorithme utilisé est prévisible et se fonde sur une base de données jurisprudentielles et législatives accessibles à tous. Ici, le décret explique précisément comment fonctionne l'algorithme. Cela répond au devoir de transparence. Par conséquent, nous vous demandons d'écarter le moyen selon lequel le tribunal administratif virtuel a manqué d'impartialité et de transparence. M. Mank se prévoit ensuite d'un arrêt du Conseil rendu par le Conseil d'État le 6 janvier 2034 au terme duquel toute décision rendue via une intelligence artificielle doit être supervisée par un juge du, re du ressort du tribunal. Cela permet de garantir de façon optimale le respect du droit à un procès équitable et d'éviter toutes sortes d'injustices. La jurisprudence précitée affirme aussi qu'en cas de défaut de supervision, l'annulation du jugement pour excès de pouvoir est encourue. Dans les faits, il est vrai qu'aucun magistrat n'a contrôlé le jugement rendu le 7 juillet 2035 par le tribunal virtuel. Cependant, il est nécessaire de rappeler qu'à la lumière du décret du 25 août 2035, cette supervision est conditionnée. En effet, un magistrat référent n'exercera un contrôle sur la décision rendue par le tribunal virtuel seulement pour les litiges d'une certaine complexité. L'affaire qui nous est soumise aujourd'hui a pour finalité d'octroyer ou non des dommages à intérêt à M. Munk de montant relativement faible. Par ailleurs, les faits qui nous sont soumis ne présentent pas un caractère manifestement complexe. Nous vous proposons donc de considérer que le litige présentait un caractère de simplicité ayant permis au jugement du 7 juillet 2035 d'être régulièrement dispensé de supervision. Vous écarterez donc ce moyen sans grande difficulté. Nous en revenons à la question importante de la validité du contrat. M. Mum soutient que la conclusion du contrat est entachée d'un dol incident. Il se fonde sur un arrêt du 19 décembre 2007 du Conseil d'État, jugeant que les manœuvres d'olosible ont pour finalité de pousser le co-contractant à signer un contrat à un prix plus onéreux que le prix réel. Le requérant se fonde également sur un arrêt du 14 décembre 1923 du Conseil d'État, définissant le dol, incident, le DOL principal comme une erreur sans laquelle la victime n'aurait pas contracté, et le DOL incident comme une erreur sans laquelle la victime aurait contracté, mais avec des conditions différentes. Au regard des faits, M. Munk a conclu un contrat avec l'Hospice civils de Lyon dans lequel ce dernier acceptait de payer 800 euros de frais d'hospitalisation. Il est nécessaire de rappeler que le patient pouvait raisonnablement savoir que selon les réponses fournies au chatbot, ce dernier pouvait utiliser ses données Facebook pour avoir des précisions. De ce fait, M. Munk savait que l'utilisation de ces données Facebook pouvait avoir une incidence et une influence sur le prix de son forfait. Cependant, nous attirons votre attention sur le fait que le requérant n'a jamais eu connaissance du fait que l'application H7 Service avait regardé certaines de ses données Facebook pour fixer non pas le prix de la prestation en fonction de sa nature, mais en fonction de la somme que M. Moogh était capable de payer. Cette pratique semble contradictoire avec les valeurs prônées par les Hospices Civils de Lyon qui affirment que cela avait pour but d'assurer l'accueil de leurs patients dans les meilleures conditions et au meilleur prix. Le témoignage apporté par Mme Valérie Maté, créatrice du Chatbot, ne fait que confirmer cela. En effet, elle affirme que HCL Service a été créé afin de savoir <coughs> quelle somme les patients pouvaient payer au maximum. Cela semble paradoxal puisque la mention au meilleur prix laisse penser que le chatbot calculera le forfait dans le but de minimiser les frais, or c'est l'inverse qui se produit. Nous pouvons émettre raisonnablement l'hypothèse selon laquelle si M. Monk avait eu connaissance de cette pratique, il aurait contracté mais avec un prix beaucoup moins élevé. Il aurait sans aucun doute tenté de ne payer que la valeur réelle de la prestation, cela constitue donc un don incident. Par conséquent, au regard du caractère fondé de ce moyen, nous pensons que le contrat est irrégulier et qu'il convient de l'écarter pour statuer sur les conclusions de M. Monk. Si vous ne nous suivez pas sur ce point et si mieux au contraire que le contrat est valide, vous examinerez les moyens concernant la finalité de la collecte des données personnelles, mais également l'utilisation abusive et incorrecte de ces données. Monsieur Munk affirme que lorsqu'il est entré en communication avec le chatbot polo, l'application ne lui a jamais indiqué les conséquences attachées au défaut de renseignement et ne lui a jamais indiqué si les réponses devaient être précises ou non. De plus, il invoque que les offices civils de Lyon ont utilisé les données collectées de manière abusive, mais également de manière incorrecte. En effet, le requérant invoque qu'en se basant sur son lieu de résidence ou sur ses loisirs provenant de Facebook, l'hôpital Lyonnais a utilisé ces données de façon abusive. De surcroît, M. Mung soutient que l'application n'a pas pris en compte certaines réponses en lui servant des plats contenant de la viande ou encore en mettant des musiques qui n'étaient pas à son goût. Le requérant se compte sur l'article 13 du règlement général sur la protection des données qui dispose que pour être licite et loyale, la collecte des données personnelles doit respecter le devoir d'information. Ce devoir d'information doit répondre clairement et précisément à différents éléments tels que la finalité du traitement, le caractère obligatoire ou facultatif des réponses données et des conséquences d'un défaut de réponse, ou encore l'identité du responsable du traitement des données. Nous vous demandons de regarder ces moyens comme étant inopérants et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, nous soumettrons à votre réflexion le fait que M. Munn savait que les Hospices civils de Lyon allaient utiliser ces données personnelles dans le but de personnaliser le service qui lui était proposé. Il ne pouvait pas nier la finalité de la collecte de ces données. Nous souhaitons également attirer votre attention sur le fait que M. Munk pouvait raisonnablement être conscient du fait qu'en cas de défaut de réponse ou de réponse trop vague, l'application recherchait ses réponses au sein des données provenant de Facebook. En effet, le requérant a accepté que l'application utilise interdit de ses données Facebook. Cela permet donc au chatbot de ne pas rester dans le flou en cas de réponse insuffisante ou insatisfaisante. Aussi, les réponses de M. Munk étaient très ambiguës ou ironiques. Lorsque le chatbot lui demande s'il aime les animaux, le patient répond que oui, comme Steve, Jobs, comme Steve Jobs, il aime les animaux. Il est également resté très flou concernant ses goûts musicaux. Monsieur Monk se sert du fait que l'application ne comprenait pas l'ironie pour démontrer son dysfonctionnement. Cependant, ici, il est mis en évidence que ses moyens relatifs aux données personnelles n'ont pas pour finalité de prouver le préjudice moral lié aux mauvaises conditions d'hospitalisation ou de prouver l'écart dans la fixation du prix. En effet... Ces moyens sont, sont, ont pour but de démontrer une mauvaise utilisation des données personnelles du patient. Or, ce n'est pas l'objet de la requête de Monsieur Munk. Ce dernier demande réparation de son préjudice lié aux mauvaises conditions d'hospitalisation. Dans l'hypothèse subsidiaire dans laquelle vous devriez examiner ce moyen, vous pourriez donc l'écarter comme inopérant et au demeurant infondé. Nous abordons à présent les conclusions indemnitaires de Monsieur Munk et commençons par le préjudice moral qu'il invoque lié aux conditions d'hospitalisation. M. Meung soutient qu'il a subi un préjudice moral à cause de ses conditions déplorables d'hospitalisation. Pour mémoire, l'article 1166 du Code civil dispose que la qualité de la prestation fixée par le contrat doit être conforme aux attentes légitimes que pouvaient avoir les co-contractants. La Cour de cassation a défini le préjudice moral comme toute atteinte au bien-être de la victime. Afin de démontrer ce préjudice moral, M. Meung doit prouver qu'il y a un fait générateur, un dommage ainsi qu'un lien de causalité entre ces deux éléments le fait générateur ne pose pas de grandes difficultés. Ce dernier réside dans le fait que le chatbot a fourni une prestation qui n'était pas en adéquation avec les réponses de M. Muck. Le préjudice est identifié puisque, pendant la durée de son hospitalisation, le requérant se trouvait dans des conditions étant de nature à porter atteinte à son bien-être. En effet, il est possible d'émettre l'hypothèse selon laquelle le fait que le patient reçoive des plats avec de la viande alors qu'il était végétarien est profondément touché dans ses convictions. En outre, il est probable que la mauvaise température de la chambre ait été très désagréable pour sa convalescence, de même que la qualité de son lit. Enfin, le lien de causalité est encore identifié puisque c'est la mauvaise interprétation des réponses par le chatbot qui a mené au fait que le service proposé à Monsieur Munk soit d'une qualité médiocre. Aussi, son tarif d'hospitalisation était de 800 euros. Il pouvait raisonnablement s'attendre à une prestation en adéquation totale avec ses besoins. Le préjudice moral subi de ce fait nous paraît être évalué à la somme de 700 euros. Par suite, nous vous proposons de faire droit aux conclusions de M. Munch sur ce point à concurrence de 700 euros. S'agissant à présent du préjudice lié à la discrimination dans la fixation du prix du contrat, le requérant soutient qu'il n'a jamais eu connaissance d'une différence de prix dans les forfaits d'hospitalisation. Il soutient également que M. Julien Boucher, un autre patient, avait payé un prix totalement différent. M. Munk se base sur cela pour affirmer que son forfait d'un montant de 800 euros a été fixé de façon discriminatoire. Cependant, dans son, dans son arrêt de noyer et short de 1974, le Conseil d'État affirme qu'une différence de tarif pour les usagers du service public est admise lorsqu'elle résulte d'une loi, d'une différence de situation entre les usagers ou encore qu'elle résulte d'une nécessité d'intérêt général en lien avec les conditions d'exploitation du service public. Au regard des faits, nous pouvons constater que le chatbot a été mis en place par les hospices civils de Lyon afin de personnaliser le séjour des patients. Le caractère personnalisé du service était mentionné dans le contrat. M. Meurk ne pouvait donc pas nier le fait que les tarifs pouvaient être variables d'un patient à l'autre. Aussi, cette personnalisation va placer chaque patient dans une situation différente, ce qui va justifier le potentiel écart de prix. Cela montre que le patient pouvait raisonnablement savoir que le chatbot proposait des tarifs différents de par la personnalisation du service. Cependant, nous attirons votre attention sur le fait que le patient n'avait pas connaissance du fait que cette personnalisation permettait de calculer le prix maximum que ce dernier pourrait payer. Ainsi, nous, vous nous, ne, nous ne vous proposons pas de faire droit aux conclusions de M. Munk, tendant à l'indemnisation du préjudice lié à la discrimination dans la fixation du prix du contrat. Si vous nous suivez, vous condamnerez les hospices civils de Lyon à verser la somme de 700 euros au titre de son préjudice moral sur un terrain extra-contractuel et rejetterez le surplus de ses conclusions. Par ces motifs, nous concluons à la condamnation des hospices civils de Lyon à payer la somme de 700 euros à M. Horace Munk en réparation de son préjudice moral extra-contractuel, à la réformation du jugement du tribunal administratif virtuel en ce qu'il a de contraire, ainsi qu'au rejet du surplus des conclusions de M. Munk. Madame la rapporteure, <coughs> pour la partie qui intervient au nom de M. Mugg, nous écoutons. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers. Après avoir mûrement examiné les réponses rendues suite aux moyens déterminés, il me semble nécessaire de revenir sur certains points afin d'assurer la bonne compréhension du cas de figure auquel nous faisons face. Je me permettrai alors de faire quelques observations dans l'intérêt de notre client, Monsieur Munk. Tout d'abord, la, dé la défense commence la réfutation du moyen concernant l'incompatibilité de la procédure de tribunal virtuel à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, en affirmant que le tribunal administratif virtuel est nécessairement transparent. Alors, s'agissant du manque de transparence du tribunal administratif virtuel, bien que celle-ci semble garantie dans ce litige, il a été démontré lors des échanges avec la partie adverse que l'existence de transparence de la part de l'algorithme faisant office de juge au sein du tribunal administratif virtuel n'était pas suffisante. Il s'agit alors d'établir que le juge du tribunal administratif virtuel discrimine M. Munk du fait des informations qu'il a fournies au système en reproduisant les biais de celui qui l'a conçu. Ici, il ne s'agit pas de la remise en question de l'autorité judiciaire comme la partie adverse a voulu vous le faire entendre, mais il s'agit de la remise en question du système en lui-même. Un système discriminatoire qui récupère des informations à portée litigieuse. Un système qui amène à réduire la justice un logiciel doté d'une fiabilité certainement plus que douteuse. Ensuite, s'agissant de la réfutation quant à l'absence de supervision du jugement rendu le 7 juillet 2036 par le tribunal administratif virtuel, la partie adverse soutient qu'il s'agit d'un litige simple, auquel cas la supervision ne serait pas nécessaire. Celle-ci se base sur le droit estonien. Toutefois, nous ne sommes pas à l'autre bout du continent européen, nous sommes aujourd'hui en France. Le litige qui oppose notre client M. Munk aux Hospices Civils de Lyon s'est déroulé en France. Le droit français est alors le droit applicable. De plus, la partie adverse convient d'affirmer qu'il s'agit d'un litige simple puisque celui-ci ne présente apparemment aucun problème de droit majeur. Il s'agit uniquement, selon eux, d'une application du principe d'égalité, Or, au sein du bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire des normes de valeur constitutionnelles, le principe d'égalité fait l'objet de nombreuses consécrations, par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi que par la Constitution de 1958 et son préambule. Cette place centrale qu'occupe l'égalité s'explique par le fait qu'elle n'est pas un droit comme un autre. Ce principe est ce qu'expriment les célèbres dispositions du premier article de la Déclaration de 1789. Et c'est ce qu'explique également la place de l'égalité au sein de la devise républicaine. L'application de ces principes d'égalité n'est-il alors pas un problème de droit majeur, selon vous Il s'agit par conséquent de réitérer notre propos. Aucune définition légale n'est établie s'agissant des litiges simples. « Rien ne démontre que la situation dans laquelle se trouvent M. Monk et les Hospices Civils de Lyon concerne un litige simple. Le faible montant de ce litige n'influe pas sur la qualification de litige, de litige simple. La supervision de la décision du 7 juillet 2021 par le tribunal administratif virtuel demeure par conséquent nécessaire. De plus, nous soulevons un manque de rigueur dans la procédure qui annule inévitablement le jugement en première instance. » En effet, le premier mémoire en défense a été enregistré le même jour que la délibération du jugement. Le principe de contradiction auquel sont soumis les magistrats, mais aussi la partie adverse, n'a pas été respecté. Ce principe, nous le rappelons, est pourtant une des pierres angulaires du procès équitable. Les parties doivent pouvoir débattre contradictoirement. Or, comment est-ce possible si tout a été fait le même jour Qu'en est-il du délai pour prendre en compte des arguments de la partie adverse si nous ne l'avons pas eu Par ailleurs, Madame la Présidente et Mesdames et Messieurs les Magistrats, le principe de contradic du contradictoire n'est pas à négliger. C'est pourquoi nous le soulevons en tant que droit fondamental que constitue le procès équitable pour annuler la décision du tribunal virtuel. De plus, une telle erreur, une telle entrave à la justice que constitue le manquement au principe du contradictoire, a eu lieu, alors que, comme le proclame la partie adverse, un juge virtuel est dit plus performant, plus impartial, plus juste Comment peut-il méconnaître une telle erreur dans la procédure C'est alors que nous nous trouvons face à une triste réalité. Comme nous nous efforçons de le démontrer, le juge administratif virtuel ne serait alors pas doté de la fiabilité nécessaire, ne serait-ce que pour respecter une simple procédure. En tout état de cause, ce jugement ne peut pas être valable, du fait du biais du manque d'impartialité du juge virtuel, de son manque de fiabilité, mais aussi du fait des biais du tribunal administratif virtuel en général. Merci maître. « En effet, mesdames et messieurs, le jugement précédent est chargé d'illégalité, comme a pu le prouver ma collègue, mais il est de votre ressort à présent de réparer cette injustice et de prendre en compte les éléments qui démontrent un réel préjudice vis-à-vis -vis de M. Munk, à l'instar de ce tribunal virtuel. En effet, M. Munk n'a pas eu connaissance du caractère facultatif de ses réponses, car ne pas contraindre ne signifie pas pour autant être informé. Son droit de refuser la lecture de ses données, les conséquences qui en découleraient, son droit d'accès et d'opposition aux données collectées. Tout ceci n'apparaît nulle part dans le contrat, ni dans les conversations qu'il a entretenues avec le chatbot. Et la finalité pourrait tout aussi bien de ne pas exister au vu de ce qu'elle a de faux. Alors comment considérer que l'article 13 du règlement général sur la protection des données ait été respecté Comment considérer que Monsieur Meuch ait pu donner un consentement éclairé et ne pas condamner les hospices civils de Lyon alors que Google de son côté a été condamné pour les mêmes raisons sans compter que tout ceci a été fait dans l'objectif de faire payer le maximum à leurs clients et ils profitent d'une finalité exprimée dans des termes assujettis à plusieurs interprétations pour s'assurer de cette collecte. Car satisfaire au meilleur prix les besoins de Monsieur Horace Munch ne veut certainement pas dire le prix adapté à ses demandes au vu du prix de la chambre individuelle à l'hôpital de 404 euros qui ne semble pas compter l'intérieur et qui coûte le même prix qu'une nuit à l'hôtel 5 étoiles du pavillon de la reine à Paris qui, elle, est remplie. Monsieur Meuck n'a jamais demandé un tel luxe et il ne l'a d'ailleurs pas reçu puisque sa chambre était inconfortable, mal régulée, la musique inadaptée et la nourriture contraire à ses valeurs, comme cela résulte expressément des témoignages. Mais évidemment, annoncer qu'on souhaite collecter vos données pour établir votre capacité financière et vous faire payer le prix maximum, récolterait bien moins de collecte. Ce à quoi d'ailleurs Monsieur Meuck n'aurait lui-même jamais consenti et c'est la raison pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui. Puisque c'est là le réel objectif de l'application HLS Service, cela a été prouvé par le témoignage de sa créatrice, dénoncé par un article de L'Inscoupe, mais c'est aussi la seule interprétation valable qui correspond matériellement aux faits, au vu de l'énorme différence tarifaire avec d'autres patients. Ce point est pourtant nié en bloc, mais ces trois éléments montrent le contraire et aucune autre solution valable n'est proposée. Alors non, poster une photo sur son compte Facebook en train de jouer au golf ne signifie pas que l'on est prêt ou en capacité de payer 800 euros pour une nuit à l'hôpital avec un service qui n'est pas à la hauteur. C'est pourquoi l'article 4 de la loi Informatique et Liberté prohibe bien les finalités non-explicites, afin d'éviter ce type de procédé et d'assurer que l'utilisateur ne soit pas surpris de l'utilisation faite de ces données comme c'est le cas aujourd'hui. C'est pourquoi Monsieur Munk souhaite non seulement être remboursé de la somme de 700 euros pour être traité au même titre que n'importe quel autre usager a pu l'être, je parle ici de Julien Bouchier, mais aussi de la somme de 1000 euros pour l'ingérence des hospices civils de Lyon, qui lui ont causé du tort. Merci, Maître. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, Pour poursuivre la réflexion de ma collègue, nous soutenons une mauvaise utilisation des données privées de M. Meul, tout d'abord au moyen d'un non-respect du principe de minimisation des données. Premièrement, l'application, en plus de poser des questions à M. Monk à travers le chatbot, a étudié l'entièreté de son compte Facebook. En effet, durant son séjour, notre client s'est retrouvé avec de la musique d'un groupe qu'il avait ironiquement relayé sur son compte Facebook. Cependant, le chatbot a récolté cette information, alors même que M. Meng lui avait déjà communiqué personnellement son groupe pour la musique baroque. Dès lors, quel est l'intérêt de se rendre sur son compte Facebook pour trouver un autre type de musique en se basant seulement sur le fait qu'il ait des goûts diversifiés, s'il exprime son goût pour la musique baroque. Nous jugeons cela inutile. Puis, évidemment, je suis d'accord avec le rapporteur public, la partie adverse justifie que les données ne sont collectées que dans le but d'établir le confort de la chambre, les loisirs et les repas. Or, il résulte expressément du témoignage de Madame Valérie Maté, créatrice du chatbot, que celui-ci collecte effectivement les données Facebook afin, je cite, d'adapter les prix en fonction des revenus de chaque patient, sans bien sûr qu'il soit au courant. Pour cela, l'algorithme va faire le croisement du lieu de résidence, des indications sur les loisirs et des relations de chaque patient. Dès lors, l'application collecte toute information accessible sur le compte Facebook de notre client afin d'estimer au mieux le prix qu'il sera capable de payer. Alors que le chatbot permettait de recueillir ces mêmes informations de façon bien moins intrusive, et en minimisant les données collectées à celles adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard de la finalité poursuivie. Cela contrevient donc au principe de minimisation des données. La défense soutient également une inadéquation du service par rapport aux informations transmises. M. Munk s'est plaint de conditions de séjour déplorables et inadaptées. La partie adverse justifie cela par le fait que les réponses de M. Munk se révèle être trop succincte et ambiguë et qu'il n'explique pas clairement et explicitement ses préférences. Dès lors, nous comprenons ici que lorsqu'une information n'est pas exprimée de manière assez nette, le service n'est pas capable de la traiter correctement. C'est par exemple le cas lorsque le chatbot lui demande quels sont ses goûts culinaires et que Monsieur Mung lui répond qu'il aime les animaux, comme Steve Jobs. À travers cette phrase, notre client entend dire qu'il défend la cause animale et donc qu'il ne mange pas de plats carnés comme Steve Jobs. Cependant, le chatbot comprend qu'il aime les plats carnés, puisqu'il ne semble pas connaître la célébrité qu'est Steve Jobs, ou ne semble pas capable de comprendre qu'aimer les animaux puisse empêcher une personne d'en manger. Si on suit cette logique, le service ne serait que de traiter des informations totalement claires et limpides, et des phrases correctement formulées. Or, c'est un service populaire, et tout le monde ne rédige pas de manière totalement claire à l'écrit. De même, l'application n'a jamais demandé de telles réponses claires et précises, et il est à sa charge d'informer l'utilisateur du type de réponse qu'elle attend, afin que les informations puissent être correctement retranscrites. De plus, même en traitant les informations présentes sur le compte Facebook de Monsieur Munk, le service est incompétent, car il retient la musique post-Zumba du groupe Gigi Sevens, alors que notre client l'avait relayée ironiquement sur son compte. Cela est bien la preuve que le service n'est pas fiable car il est incapable de comprendre l'ironie. Enfin, j'aimerais ajouter que la température de la chambre était mal régulée et que la qualité de la literie était mauvaise, ce qui a rendu le séjour de M. Munk très désagréable. C'est pourquoi nous soutenons une véritable inadéquation et défaillance du service HCL. Ceci cause un préjudice à notre client car il a payé une somme à laquelle les conditions d'accueil ne correspondaient pas. C'est pourquoi M. Mung demande à la Cour une indemnisation de 1 000 euros pour les préjudissements reçus. Madame la Présidente, Madame, Messieurs les conseillers. Tout d'abord, M. Mung, ben, notre client, contrairement à ce qu'avance Mme la rapporteure publique, n'avait absolument pas connaissance de la pratique de personnalisation tarifaire mise en place par les hospices civils de Lyon. En effet, accepter à répondre à des questions que je cite « on te propose un meilleur prix » n'est absolument pas synonyme de personnalisation du prix. Les hospices civils de Lyon, en tant que service public, en tant que professionnel de surcroît, auraient dû expliquer clairement à son usager, écrire clairement dans le contrat, l'utilisation de cette pratique. En ne l'écrivant pas, en ne lui disant pas clairement, les hospices civils de Lyon ont bien eu recours à des manœuvres et ayant vissé le consentement de notre client. Ces manœuvres dolosives ont amené M. Melk à accepter des conditions plus onéreuses que celles qui aurait normalement dû souscrire. De plus, un problème réside dans la fixation elle-même du prix du service. En effet, notre client a payé 800 euros pour seulement deux jours d'hospitalisation alors qu'il n'a qu'un statut d'étudiants. A cette question, les hospices civils de Lyon répondent qu'un prix proportionnel au revenu de M. Meuk lui a été proposé. Ainsi, pour, notre, pour eux, notre, pour notre client, était capable de payer un, ce prix exorbitant. Cependant, il en est monsieur M. Meuk est un simple étudiant, sans contact avec ses parents, hors de leur foyer fiscal, n'ayant ainsi comme revenu que seul. Rappelons que Julien, qui est dans une situation substantiellement similaire à celle de notre client, avec son témoignage fourni au dossier, il a seulement payé 100 euros pour deux jours d'hospitalisation. Ainsi, comment notre client, qui dispose de revenus faibles, sans emploi, étudiant, détaché du foyer fiscal de ses parents, peut-il payer un prix maximal pour cette hospitalisation Cette situation d'espèce montre objectivement la défaillance du système d'évaluation du prix du service public selon les revenus des usagers. Ajoutez à cela que les, services, les Hospices Civils de Lyon eux-mêmes, dans leur dossier, invoquent qu'ils n'ont pas eu accès aux données de revenus de M. Meuck. Ainsi, comment peuvent-ils prétendre fixer un prix proportionnel aux revenus sans avoir le montant des revenus des usagers Le prix fixé ne pourra ainsi qu'être arbitrairement fixé. Enfin, selon le témoignage précieux fourni au dossier de Mme Mathé, créatrice à la demande de la partie adverse du chatbot, nous apprenons la volonté du directeur des Hospices Civils de Lyon d'adapter le prix en fonction des revenus de chaque patient, sans bien sûr les mettre au courant de cette pratique, afin de satisfaire son avis Les Hospices Civils de Lyon, afin de contrer ce témoignage implacable, ont fourni au dossier une lettre de licenciement. Cependant, nous tenons à souligner que Mme Maté n'a absolument pas été salariée des Hospices Civils de Lyon. Dans son témoignage, elle utilise des termes comme « client » pour parler des Hospices Civils de Lyon, et absolument pas « de patron » ou encore « d'employeur ». Ainsi, la volonté de discréditer la parole de Madame Magne sur le fond de rancœur vers son prétendu employeur ne fonctionne pas. Ainsi, Monsieur Menck a bien été victime de malheureuses dolosives et de doles de la part des hospices civils du Lyon. Son consentement est vicié. Le contrat ne peut donc être valablement formé. Merci. Madame, Messieurs les conseillers, il nous semble important de revenir sur la discrimination dans la fixation des prix établie par les hospices civils de Lyon, suivi par notre client Monsieur Munk. Ainsi, comme l'a énoncé Maître Toulon précédemment, dans l'extrait de la conversation entre Horace Munk et le chatbot Polo datant du 2 septembre 2035, nous pouvons constater qu'il n'y a jamais été demandé de souscrire au nom à une offre personnalisée. Or, les ACLS, pour se défendre, ou invoquer que dans la conversation du chatbot avec Julien dans le dossier du datant du 25 octobre 2035, à savoir plus d'un mois après la conversation que M. Munk a pu avoir avec Polo, la demande a été faite à M. Boucher et il a décidé qu'il souhaitait s'inscrire à une offre personnalisée. Or, cette demande n'a jamais été faite à M. Munk. À présent, concernant l'article 2 du contrat, le but était de satisfaire les besoins exprimés au meilleur prix. Ce qui ne voulait pas dire au prix le plus élevé. Ainsi, notre client a payé 800 euros pour deux jours seulement d'hospitalisation et ses besoins n'ont pas été respectés. Rappelons tout de même que Julien, qui était dans une situation substantiellement similaire, a seulement payé 100 euros pour deux jours d'hospitalisation et qui avait souscrit à une offre lui personnalisée. Accordément, moi un témoignage euh, soumis au dossier. Les deux patients ont eu des opérations assez similaires, une durée similaire de deux jours et d'autant plus qu'aucun goût n'a été respecté, puisque tous les deux se sont vus servir du repas euh, de la viande au repas, pardon, et que leur chambre à euh, tous les deux était inconfortable. Par ailleurs, au regard de la facture présentée euh, au dossier, M. Buck a été facturé 410 euros pour une chambre grand standard, vue côté par Orientation plein Sud. Accordez-moi son témoignage, cette euh, chambre ne lui a jamais été accordée, Évidemment, euh, d'autant plus que 90% des hôpitaux et cliniques facturent la chambre 61 euros par nuit, pour une chambre classique 50 euros, pour une chambre au confort supérieur 70 euros, alors une chambre payée 410 euros pour deux jours semble ahurissant. Euh, cela dit, considérant même que la chambre offerte à Julien Boucher était de qualité inférieure à celle de Monsieur Meuf, il n'a pu payer seulement 100 euros. Euh, en sachant que le matelas médical à la mémoire de forme coûte 99,99 ,99 centimes. De plus, je ne pense pas que euh, M. Monsieur, monsieur Julien Boucher, à qui euh, avait, euh, avait demandé une connexion Wi-Fi, je ne pense pas que cette connexion Wi-Fi lui a été euh, donnée, euh, offerte gratuitement, considérant que Monsieur Munk avait dû payer 75 euros pour une radio tout simplement. Alors, euh, d'autant plus que Julien Boucher a aussi subi une agression et a été planté dans la jambe, c'est tout bonnement que lui aussi devrait recevoir des coussins orthopédiques facturés 30 euros à M. Meunck. La facture s'est ainsi très très très rapidement et euh, le prix facturé à M. Meunck semble alors super au prix réel qu'il devait recevoir. Alors il est important de revenir sur cette discrimination et de constater que notre client M. Meunck a donc été discriminé dans la fixation des prix. Merci. Merci, maître. Pour la partie défendeur, qui parle au nom de monsieur de, des officiels de Lyon, nous vous avons la parole. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers, nous ne souscrivons pas aux conclusions du rapporteur public et ce, pour les raisons que nous allons exposer. L'enjeu du dossier s'accentue autour de cinq moyens. La régularité du jugement rendu par le tribunal virtuel, le respect du RGPD dans le cadre de la collecte de données, la régularité du contrat, le respect du contrat et le respect du principe d'égalité. Je traiterai du premier moyen. Concernant l'utilisation d'un algorithme par le tribunal virtuel, je souhaiterais tout d'abord rappeler que M. Monk, en signant son contrat d'hospitalisation avec les Hospices civils de Lyon, a consenti à ce que son litige soit réglé par un tribunal virtuel. Il soutient toutefois que l'utilisation d'un algorithme par ce tribunal virtuel serait contraire aux exigences posées par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en raison d'un prétendu manque de transparence qui enduirait nécessairement la partialité de l'algorithme. En effet, excusez-moi, cependant, il n'en est rien. En effet, l'algorithme utilisé est un algorithme déterministe qui, lorsque ses données sont rendues publiques, présente des garanties de transparence suffisantes. En l'espèce, seules des données législatives et jurisprudentielles sont utilisées, données qui sont par ailleurs accessibles à tous par le biais de plateformes gouvernementales. La transparence ne présente ici aucune difficulté. Il convient aussi de garder à l'esprit le principe du secret du délibéré, applicable non seulement aux juges-personnes physiques, mais aussi aux juges virtuels, selon lequel les modalités d'adoption d'une décision ne peuvent être connues. Les parties ne peuvent ainsi se référer qu'à la motivation du jugement pour comprendre la décision rendue. En l'espèce, il est clair que le jugement rendu en première instance est suffisamment motivé, puisque le principe d'égalité est rappelé, expliqué, ses limites sont mentionnées puis utilisées afin de parvenir à la décision selon laquelle les hospices civils de Lyon n'ont pas violé le principe d'égalité. Monsieur Mouk ne saurait ainsi prétendre à davantage d'informations sur les modalités d'adoption de la décision sans porter atteinte à ce principe du secret du délibéré. Enfin, M. Munch prétend que l'algorithme reproduirait les biais de ses concepteurs, ce qui ne convainc pas, puisque les algorithmes permettent au contraire de réduire les biais qui pourraient exister chez les personnes physiques, comme l'a justement souligné le rapporteur public. M. Munch pourrait toutefois avoir la garantie du bon traitement de son jugement en demandant à ce qu'il soit communiqué le code source de l'algorithme, qui constitue un document administratif. Il verrait ainsi que ces allégations ne sont pas fondées. Concernant le manque de supervision par un magistrat, nous souscrivons ici pleinement aux conclusions du rapporteur public. Le requérant se réfère à une jurisprudence du Conseil d'État de 2034 selon laquelle la supervision par un magistrat et sa mention dans le jugement seraient nécessaires en cas de règlement d'un litige par le tribunal virtuel. Il convient toutefois de rappeler que le tribunal virtuel a été validé par un décret de 2035 qui, par dérogation à cette jurisprudence. Estime que la supervision n'est pas requise en cas de litige simple. Comme euh, le souligne effectivement euh, la partie euh, requérante, il n'existe pas de définition légale de ce qu'est un litige simple. Il est toutefois possible, par analogie notamment aux règles judiciaires euh, utilisées en matière française, euh, de considérer que ce litige est effectivement un litige simple, puisque dans, dans ces matières, tous les litiges dont la somme est inférieure à 1000 euros est considéré comme étant un litige simple. Il apparaît alors dérisoire de penser qu'au regard des 800 euros en jeu, le litige opposant M. Mung aux Hospices Civils de Lyon puisse être qualifié de litige complexe. Aussi, ce litige est relativement simple au regard des moyens invoqués, puisque le seul moyen ayant été invoqué en première instance tenait en réalité en une application pure et simple du principe d'égalité, ce qui ne présente aucune difficulté majeure. En tout état de cause, je tiens à rappeler que les arguments avancés par la partie adverse aujourd'hui n'ont pas été développés dans leur conclusion. Je pense que vous serez maintenant convaincus que les moyens attendant à l'annulation du jugement rendu en première instance ne sont pas fondés. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers, je cède la parole à Maître Montrose. Merci Maître. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, je vais désormais aborder la question de l'utilisation des données personnelles par l'algorithme au travers du principe de finalité, du principe de, du droit à l'information et de minimisation des données. Il nous a été reproché par la partie adverse d'avoir le recours à une utilisation abusive des données de M. horace une utilisation qui aurait été réalisée dans un objectif fourbe et non clair. Dans les faits, il n'en est rien le principe de finalité a été respecté par les ACL. Comme le précise Madame la rapporteure publique, il est possible de se référer à l'article 2 du contrat qui indique de façon explicite les raisons pour lesquelles sont collectées les données de M. Horasmon, le confort, les menus ainsi que les loisirs. L'argument selon lequel il aurait été question d'accueillir les patients dans les meilleures conditions au meilleur prix n'existe pas et on va de l'interprétation de la partie adverse. Oui, en effet, le contrat stipule... Une condition de meilleur prix dans son article 2. Mais cette notion de meilleur prix sous-entend un prix reflétant les désirs et volontés du patient dans le cadre du confort de sa chambre, des loisirs auxquels il aura accès et des menus qui lui seront servis. Le prix ne correspond pas au prix le plus bas possible, ne traduit pas une formule ou une je ne sais quelle autre traduction du contrat que voudrait nous faire croire le requérant. Les bases sur lesquelles le prix est établi sont légitimes, explicites et déterminées. Le but de la collecte de données étant d'établir les conditions de séjour du patient, finalité dont il connaît l'existence étant donné qu'elle est précisée dans le contrat que M. Munk a, a signé. Les HCL ont respecté le principe de finalité de collecte des données personnelles. Rappelons enfin que le but de ce principe, comme le signale le RGPD, est d'éviter une utilisation répétée dans le futur ainsi qu'une utilisation abusive des données collectées. Et ici, il n'en est rien. Le temps d'utilisation des données est limité dans le temps, comme il est possible de le constater au travers de la conversation entre M. Julien Boucher et le Tchad Polo, où l'algorithme lui indique clairement une utilisation des données régulée dans le temps. En effet, quand on aborde ce principe de l'utilisation des données, la partie adverse soulève la question de la pertinence du traitement des données Facebook de M. Horace Meng, alors que selon cette dernière, les réponses fournies par lui auraient été suffisantes pour déterminer les conditions de séjour du patient au sein des HCL. Alors, en l'espèce, euh, il convient de rappeler ici que M. Mung a consenti au partage total de ses données lorsqu'il s'est connecté au travers de son compte Facebook sur l'application HCLS Service. La collecte des données du compte Facebook de M. Mung a été réalisée uniquement de façon nécessaire et utile. En effet, même si le patient et le chatbot Polo ont discuté, les réponses de M. Mung se révèlent être trop succinctes et ambiguës. En effet, il est possible de le constater dans la retranscription de la conversation entre Horace Mung et le chatbot Polo du 2 septembre 2035. L'application cherche donc à établir le meilleur service possible en allant chercher les informations manquantes pour établir des conditions optimales de séjour au sein des HCS, des HCL pardon. Euh, J'aimerais relever ce que ma consoeur a évoqué tout à l'heure en parlant de l'incapacité de notre algorithme à comprendre l'ironie. Alors oui, en effet, comme l'a précisé le rapporteur public, le chatbot n'est pas dans la capacité de comprendre l'ironie. Et Notre consoeur a aussi précisé tout à l'heure que, si, que comme tout le monde ne, passe pas de la même, ne parle pas de la même façon, c'est bien pour cela que notre algorithme est incompétent, Et c'est bien pour cela que le chatbot va justement chercher des informations complémentaires, après autorisation, je précise, euh, des utilisateurs. Aussi, toujours dans un souci de rendre un service de qualité, l'algorithme, en se basant sur les patient cherche à compléter les informations qu'il obtient. Dans le cas des préférences musicales, M. Mark indique qu'il a... En fait pour la musique baroque, mais il indique aussi qu'il a des goûts diversifiés. Dans un intérêt de rendre un service toujours plus efficace, l'algorithme va alors diffuser des musiques du groupe G7, encore une fois en n'étant pas capable de comprendre l'ironie dont il a fait part sur sa page Facebook. De plus, quand bien même la collecte de ces données par l'application HCLS s'avère nécessaire et utile, le chatbot Polo a une utilisation éthique et responsable de celle-ci, comme, comme il le précise à Julien Bouchek. Enfin, enfin, les pseudo-révélations du tabloïd sensation de nos scoops ne sont pas d'une grande pertinence. La collecte des informations du chatbot à travers le groupe Facebook n'a jamais fait l'objet d'une pratique cachée. Elle est mentionnée explicitement dans le contrat. Ainsi, l'obligation de minimisation des données ainsi que le respect du principe de finalité collectée au vu de l'objectif poursuivi a été respectée. Enfin, concernant le droit à l'information, j'invite les magistrats à se référer à ce qui avait déjà été indiqué dans les rapports tout en voulant quand même préciser que M. Monk a toujours eu le choix du, et que c'était dit explicitement dans la conversation, à aucun moment cela n'a été obligatoire. Désormais, je vais passer la parole à ma conseillère pour être suivi. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers, je vais désormais m'exprimer sur le moyen concernant les données à caractère sensible. Le requérant soutient que des données à caractère sensible auraient été utilisées pour personnaliser la prestation de M. Mung. Il est vrai qu'une interdiction de traiter des données dites « sensibles » qui correspondent aux opinions politiques ou religieuses, ou encore aux origines ethniques, est interdite. Or, les données traitées par l'application HTL Service ne relèvent pas de ce type de données. On parle ici des musicaux ou alimentaires de M. Mung, de son lieu de résidence ou encore de ses fréquentations. De plus, même s'il y a un accès à ces données dites sensibles, comme cela a pu être le cas dans le cas de M. Boucher, qui ne consomme pas de viande et consomme de la viande cachère dans le cas où il souhaite en manger, l'algorithme les écarte automatiquement. Ainsi, M. Boucher n'a pas eu de viande cachère, car ces données ne sont pas traitées par l'algorithme, ni dans son cas, ni dans celui de M. Munk. Nous avons désormais évoqué les moyens relatifs au contrat liant M. Munk aux HTL et plus particulièrement le moyen concernant l'adéquation du service par rapport aux informations transmises et aux attentes légitimes de M. Meuch. Le requérant allait avoir souffert de conditions déplorables et qui ne correspondraient pas aux attentes légitimes qu'il pourrait avoir concernant la, pres la prestation pardon, à laquelle il a souscrit. Cependant, il n'en est rien. La promesse des HCM n'était pas un service d'une qualité absolument exceptionnelle, mais un service autant personnalisé que possible en considération des réponses de M. Meuch. Les HCL ont bien fait preuve de soin, de rigueur et de conscience, en mettant à disposition du requérant des oreillers à mémoire de forme, de la nourriture et une chambre de qualité indéniable à laquelle il a bien eu accès. Concernant la température, réglée à 21 degrés, elle n'est nullement anormale, considérant que les patients se réveillent d'une opération et sont donc fébriles. Ainsi, la facture transmise par les HCL prouve que le coût réel de la prestation est celui ayant été facturé à M. Munk pour les exigences ont déterminé le service. Évoquons maintenant les réponses de M. Munk lors de l'échange avec Polo. M. Munk allègue que la prestation qui lui a été délivrée n'était pas d'une qualité conforme à ses attentes légitimes. Mais quelles pouvaient être réellement ses attentes au vu des réponses données par M. Munk Celles-ci sont déterminantes pour la personnalisation de l'accueil des patients. M. Muck en a d'ailleurs clairement été informé par l'article 2 du contrat. Cependant, le requérant s'est tout de même borné à donner des réponses hors sujet et incohérentes. Il a notamment répondu à nos questions de son régime alimentaire par, je cite, « Je suis un peu comme Steve Jobs, j'aime beaucoup les animaux. » L'algorithme lui a alors reposé la question afin de s'assurer de son régime alimentaire. « Tu aimes les animaux ?» Oui. Alors que M. Max savait que l'échange serait déterminant pour sa prestation, que son interlocuteur était un algorithme, et que son régime alimentaire ne comprenait pas de viande animale, il a choisi de répondre qu'il aimait les animaux. N'importe quelle personne raisonnable aurait répondu plus clairement à cette question, en ajoutant par exemple une négation. « Je ne mange pas de viande animale. Je n'aime pas consommer des animaux. » Il n'est pas ici question de l'efficacité de l'algorithme mais bien de pure décence. Les conditions de séjour découlent ainsi des réponses de M. Muck, qui sont déraisonnablement peu claires, et non pas d'une défaillance de l'algorithme. Le requérant a en effet reproché aux HCL le défaut d'interprétation du régime alimentaire de Steve Jobs. Dites-moi, connaissez-vous le régime alimentaire d'Elon Musk De Jeff Bezos, peut-être Non, toujours pas. Pourtant, vous connaissez ces personnes -là. Ainsi, opposer ce défaut de compréhension relève tout simplement de la mauvaise foi et ne suffit en aucun cas pour condamner les hospices civils de Lyon. Monsieur Meng a été accueilli de manière plus que convenable et a légué le contraire en niant toute faute lors de l'échange avec le chatbot et dérisoire. Rien dans le dossier du requérant ne justifie l'existence d'un préjudice moral, en l'espèce un simple mécontentement du patient, alors que ses réponses en sont la cause directe. Ne suffit pas à condamner les HCL de l'indemnisation de M. Mecque. Ces éléments démontrent que les HCL ont pris un soin certain en considération du confort de leurs patients et le mécontentement de ceux-ci n'implique en aucun cas, en l'espèce, un défaut d'assiduité de la part des HCL qui ont cherché à satisfaire au mieux les besoins exprimés par ces derniers. Mesdames et Messieurs les conseillers, Madame la Présidente, merci. Sur ce, je cède la place à ma consoeur, Maître Trahi. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, Il me semble important de rappeler que dans cette affaire, un contrat régissant les conditions d'hospitalisation a été conclu entre notre client, les Hospices Civils de Lyon et le Mec. Le contrat stipule que ces conditions ont été établies en fonction des informations recueillies par le chatbot et l'application HCL Service afin de satisfaire au meilleur prix les besoins du patient. Néanmoins, le requérant soutient que le prix calculé par le système mis en place par les hospices civils de Lyon est discriminatoire puisqu'il ne tient pas compte du service réellement offert. Il relève notamment une prétendue présence de manœuvres de l'osive et l'existence d'un dole tendant à rendre le contrat mieux. Concernant la présence de manœuvres de l'osive, M. Mung soutient que les hospices civils de Lyon auraient eu recours à des manœuvres de l'osive à son égard, l'ayant amené à contracter à des conditions plus onéreuse que celle normalement prévue. En se référant à la jurisprudence du Conseil d'État rendue en assemblée en date du 16 juillet 2007, une redevance pour service doit correspondre à la valeur de la prestation ou du service. Le tarif doit être établi selon des critères objectifs et rationnels. Le requérant affirme que les hospices civils de Lyon n'ont pas communiqué la liste des critères objectifs et rationnels sur lesquels la pratique de personnalisation des prix est basée. Cependant, il n'en est rien. En effet, il n'existe pas de liste légale fixant expressément les critères objectifs et rationnels sur lesquels le tarif d'une prestation doit être établi. Néanmoins, les Hospices Civils de Lyon ont communiqué ces critères à M. Munck sur lesquels le prix du service lui sera facturé dans l'article numéro 2 du contrat. Donc, si je résume bien, en souscrivant à ce contrat, M. Mink avait connaissance de la pratique de personnalisation du prix ainsi que des critères objectifs et rationnels, sur lesquels cette, cette pratique a été basée. Les hospices civils de Lyon n'ont pas eu recours à des manœuvres de logique poussant le requérant à contracter. Concernant la prétendue présence de dollars, le requérant a que, lors de la souscription du contrat, il n'était pas au courant de la pratique de personnalisation du prix faite par les hospices civils de Lyon, donnant lieu à l'existence d'un vice de consentement. Ainsi, si M. Mang est au courant, que la facturation proposée était issue d'un processus de personnalisation des prix, il n'aurait pas consenti, ou alors à un prix inférieur. Ce moyen est sans fondement. En effet, nous avons démontré en écartant le moyen précédent que le requérant a souscrit au contrat mentionnant les conditions d'hospitalisation sur lesquelles le prix du service lui sera facturé. Il a bien eu connaissance de la pratique de personnalisation du prix en consentant au partage de ces données et en souscrivant à ce contrat. Son consentement était donc libre, et Puis, le prix de 800 euros pour deux jours d'hospitalisation est en adéquation avec les informations recueillies par le chatbot. Effectivement, Monsieur Muck a décidé, comme Julien Boucher, de souscrire à une offre personnalisée en répondant à toutes les questions du chatbot concernant le stage du séjour, contrairement à Julien Boucher qui était souffrant. De plus, selon le témoignage fourni de Julien Boucher, M. Meuck est étudiant, a une relation conflictuelle avec ses parents et n'a plus de contact avec eux. Il dispose d'une bourse comme revenu. Néanmoins, le chatbot n'a pas eu accès à ces informations. En effet, comment a-t-il pu avoir accès à ces informations alors qu'il est stipulé dans le contrat clairement que les conditions du séjour hospitalier ont été fixées en fonction et en seulement en fonction des informations recueillies par le chatbot lors de la conversation et des informations identifiées par l'application HCS Service sur Facebook en revanche, M. Meugle était au courant que le chatbot polo et de ses informations y a tout de même souscrit librement au contrat. Concernant le cas de Valérie Maté, il est inutile de revenir sur-dessus, puisqu'il n'a jamais été affirmé que dit soulevé par la partie adverse que Mme Maté n'était pas salariée. Par contre, celle-ci, en tout état de cause, était licenciée pour divulgation mensongère. Son témoignage n'est pas crédible. Enfin, et je terminerai ici, M. Munk n'a jamais, jamais affirmé qu'il n'aurait pas contracté ou qu'il aurait contracté un prix inférieur s'il avait la connaissance de la pratique de personnalisation des prix, puisqu'il a été démontré précédemment qu'il ne pouvait ignorer. Ainsi, il s'agissait ici de s'interroger sur la validité du contrat conclu entre les Hospices Civils et M. Munk. Les Hospices Civils de Lyon n'ont en aucun cas obtenu le consentement de M. Munk par des manœuvres frauduleuses. La situation résulte d'un consentement libre et éclairé. Les moyens tendant à l'annulation du contrat pour présence prétendue, présence de des prétendue existence de Dol ne sont donc pas fondés. Monsieur le président, mesdames et mes Madame la présidente, mesdames et messieurs le tribunal, merci. À présent, je laisse la place à ma concorde, M. Delassin. Madame la présidente. Mesdames et Messieurs les conseillers, je m'exprimerai concernant le respect du principe d'égalité. Le requérant a soutenu qu'il aurait subi une atteinte au principe d'égalité par une discrimination dans la fixation. Il n'aurait jamais été informé d'une différenciation tarifaire. Cependant, il n'en est rien. Je souhaiterais rappeler qu'il peut être justifié une atteinte au principe d'égalité s'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables. M. Muck a consenti au contrat correspondant à ses besoins qui sont rappelés dans l'article 2 du contrat. Il savait donc qu'il lui serait fourni les meilleurs services correspondant à ses besoins au meilleur prix. Le prix étant fixé pour ses besoins à partir de ces informations, ces informations varient donc par essence d'un patient à l'autre. Ainsi, le prix correspondant à Monsieur Muck est nécessairement personnalisé, les besoins de chacun étant différents et leur situation aussi. L'atteinte au principe d'égalité est ainsi justifiée. Pour poursuivre, la partie adverse a soutenu que rien ne prouvait que le prix, pour, le prix total pour deux jours s'élevait à 800 euros. Pourtant, ce prix est énoncé en l'article 1 du contrat régissant les conditions d'hospitalisation de M. Munch, ce que la partie adverse semble avoir occulté. Il est énoncé, dans ce même contrat, que ce prix correspond aux conditions de confort de la chambre, aux menus proposés, ainsi qu'aux loisirs adaptés pour M. Meuch, dont le détail, rappelons-le, est également amplement développé dans la facture, dont il a les connaissances. Le coût réel était donc bien de 800 euros. M. Meuch a consenti au contrat en connaissance de ce tarif et le détail de ce tarif. Ensuite... Euh pour poursuivre, pardon, dans la même lignée, le requérant a soutenu, je cite, qu'il n'aurait pas eu, qu'il ne pouvait pas deviner que le prix était calculé en fonction des revenus. Seulement, comment peut-on deviner quelque chose qui n'existe pas Ce prix n'existe pas tout simplement parce que l'HCN n'avait pas connaissance de cette information. Pour poursuivre, le requérant a prétendu qu'il y avait une discrimination en apportant le témoignage d'un autre patient qui a également bénéficié d'une prestation personnalisée mais rappelons le pendant une durée différente. En effet, M. Julien Boucher a été hospitalisé le 25 octobre jusqu'au 28 octobre alors que M. Maire du 27 octobre au 28 octobre, c'est-à-dire pour une durée différente. Il a considéré qu'il y avait une discrimination en comparant le prix qu'il a dû payer avec celui de ce patient qui a payé 700 euros de moins. La discrimination a été fondée sur le fait qu'ils étaient tous les deux étudiants à l'Université catholique de Lyon en deuxième année. Or, cette information est inconnue des HCL et d'autre part, il s'agit d'une université qui peut totalement adapter son tarif en fonction des étudiants et donc placer M. Mank et M. Julien Boucher à nouveau dans des situations différentes. Il est essentiel aussi de rappeler qu'une tarification différente peut être justifiée établir un tarif personnalisé et aussi légal, tant que celui-ci n'excède pas le prix de revient du service, ce qui est respecté au regard du contrat et de la facture. Aussi, je souhaiterais rappeler que M. dit ne pas être satisfait des conditions de confort de la Chambre, des menus proposés. Mais nous découvrons aujourd'hui, par la partie adverse qui soutient et qui n'apparaît pas dans le dossier, qu'il n'aurait pas eu la Chambre en question. Nous ne nous, nous, nous attarderons pas plus sur ce point qui n'a pas été développé dans le dossier et dont l'information est fausse. Aussi, euh, il n'y a pas eu donc de discrimination, les HCL n'ont fait que déterminer le prix qu'il était capable de payer et pas plus pour ses besoins. Réaliser une personnalisation tarifaire dont M. a avait connaissance par la discussion et le contrat ne signifie pas qu'il ait réalisé une discrimination. Aussi, la partie adverse n'a pas manqué de prétendre, de manière infondée, que les HCL avaient réalisé un profit. Déterminer le prix que M. Mack est capable de payer pour sa prestation ne signifie sûrement pas que les HCL qui sont un service public réalisent un bénéfice, ce qui est contraire à un service public. Les HCL, comme tout service public, poursuivent un but d'intérêt général. La mise en place d'un système dont, je cite, satisfaire au meilleur prix les besoins exprimés par les patients et dans le seul objectif de satisfaire les administrés, quelle que soit leur situation. Ainsi, aucun élément ne permet de déterminer une discrimination dans la fixation du prix. Le service de M. Hunt est un service personnalisé correspondant à sa situation et à ses besoins propres. Il a parfaitement été informé de la mise en œuvre d'une différenciation tarifaire à laquelle il a consenti. Cette différence de traitement est légale et proportionnée. Les HCL n'ont pas commis d'excès et encore moins un quelconque bénéfice. Les HCL ont répondu à leurs promesses en satisfaisant les besoins de M. Munk au meilleur prix pour lui. Le principe d'égalité n'a pas été violé. Merci. Merci Maître. Suite aux observations apportées par le cabinet Elitec, souhaitez-vous reprendre la parole Allez-y. Madame la Présidente, Madame, Monsieur les Conseillers, la dernière avocate venant de parler de la partie adverse a dit dans son discours, dans sa plaidoirie, que les habitants civils, et hospices civils de Lyon n'ont euh, pas effectué, euh, n'ont pas, pas facturé le prix de la chambre à M. mec ce, ce qui ne correspond pas à un prix proportionnel à ce que Monsieur était capable de payer. C'est ce qu'elles ont dit dans leur plaidoirie. Cependant, je tiens à reprendre leur dernier mémoire envoyé à la Cour, à la page 11, qui, je cite. « Effectivement, ce qui a été facturé correspond à un prix proportionnel à ce que M. Meck était capable de payer, ce qui correspond à son niveau de richesse, évalué à l'aide des informations recueillies de celui-ci, qui est un critère objectif. » Ainsi, dans leur requête, elles disent que le prix correspond à un prix proportionnel et qu'il a été fait par rapport aux informations recueillies, et devant vous, elles se l'inverse. Ma question est donc la suivante. Quelle est la vraie réponse à cette question Merci, M. Merci, je vais vous répondre à la journée. Effectivement, nous maintenons ce qui est écrit dans notre mémoire, évidemment. Cependant, ce qui a oublié de mentionner la partie adverse, c'est que le coût réel de la prestation, qui correspond aux capacités de M. Munk, étant donné qu'il est personnalisé, en toute logique, correspond également à ce qui a été facturé à M. Munk. Je me permets ainsi de citer la facture, qui a été transmise à la partie adverse, comme à vous -même. Merci. Merci. Avez-vous d'autres observations Madame et messieurs, euh, messieurs les conseillers, euh, la partie adverse euh, énonce que euh, être capable de payer euh, ne, euh, ne, ne signifie pas euh, faire un bénéfice sur euh, le, le, enfin, le prix. C'est ailleurs les sens qu'elle raconte, ça n'a aucun sens. Et être capable de payer signifie que euh, le, le prix a été, été énoncé en fonction des capacités de M. Munk. Alors, en l'occurrence, euh, dans, la, dans la facture, on se rend compte qu'une radio numérique est facturée 75 euros, que euh, M. Julien Boucher n'est rien facturé concernant le Wi-Fi qui lui est proposé, que M. Munk est facturé 99,92 99 centimes pour un matelas, que M. Julien Boucher, bah, du coup, paye que 100 euros. Alors là, on se demande, alors M. Julien Boucher a payé seulement pour un matelas. Comment ça se passe Parce que quand on additionne toutes les, euh, tout, euh, tout, enfin, toute la voiture, M. mec paye 410 euros pour une chambre, 100 euros pour un matelas, 57 euros pour un oreiller mort de forme. 35 ans pour une radio numérique, alors on se demande où dort M. Si Julien Boucher, s'il y a la par terre, est-ce qu'il a juste, juste eu à facturer un oreiller et un repas euh, Je suis désolée, mais là, Monsieur a été, euh, le prix de M. Munk a été fixé en fonction des, de ce qu'il pouvait payer, en fonction de, des informations récoltées, mais, pas, mais le prix n'a pas été fixé en fonction du prix réel de, euh, de, de ce qu'il devait payer. Donc, euh, le principe d'égalité a été violé et M. Munch a été discriminé dans le prix qu'il a dû payer. Merci beaucoup. De... Merci, maître. Madame du cabinet, l'idée, vous toutes vos observations. <coughs> Ramirez la partie adverse à se référer à notre mémoire. Merci. Madame la conseillère, conseillère avez-vous des questions Non Cette affaire est mise en délibéré, l'audience est jeune. Le... Mesdames et Messieurs, nous allons lire le jugement rendu par la Cour. Considérant ce qui suit, M. Munk a conclu un contrat avec les hospices de Lyon, HCL, dans la perspective de son hospitalisation dans le cadre de l'intervention chirurgicale. L'hôpital, afin de répondre au mieux aux besoins des patients au cours de leur séjour, a mis en place une application nommée HCL Service permettant un service personnalisé en fonction des goûts et préférences des patients. Le patient s'est connecté à l'application par le biais de Facebook, en acceptant que toutes les données recueillies sur le réseau social soient traitées par l'application. À la suite d'une conversation avec un allergien logiciel, dit Chatbot, qui a dialogué avec M. Monk sur ses préférences, un tarif de 800 euros lui a été proposé pour son hospitalisation, prix auquel il a consenti. Toutefois, d'une part, selon M. Monk, la qualité de ce service ne s'est pas avéré conforme aux préférences qu'il avait précisées et ne correspondait pas au prix payé. D'autre part, les forfaits d'hospitalisation seraient en réalité déterminés en fonction des capacités de paiement des patients. Monsieur Munk a saisi le tribunal administratif virtuel pour demander la réparation du préjudice dont il s'estimait est victime. Dans son jugement, en date du 16, ju du 16 juillet 2035, le tribunal administratif virtuel a rejeté la demande de M. Munk. Ce dernier interjette appel de la décision rendue par le tribunal administratif virtuel et demande la condamnation des HCL à lui verser la somme de 700 euros correspondant à l'indemnisation de l'écart de prix entre ce qu'il a réellement payé et la valeur de la prestation fournie, Ainsi que le versement de la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral. Sur la régularité du jugement. Le requérant soutient que le jugement rendu le juge, sadué 7 juillet 2035 par le tribunal administratif virtuel méconnaît les principes fondamentaux de la justice, en ce que l'algorithme utilisé par le tribunal administratif virtuel ne satisfait pas à la nécessité d'impartialité du jugement, ni au principe de transparence. M. Monk soutient par ailleurs que l'absence de supervision du jugement virtuel par un magistrat constitue également un manque d'impartialité du jugement rendu et caractérise une irrégularité devant conduire à l'annulation du jugement. Enfin, il estime que le tribunal virtuel a méconnu le principe du contradictoire en omettant de transmettre le mémoire en défense reçu le jour de la publication du jugement. En premier lieu, au terme du décret 35 989 du 25 août 2035, article 1, logiciel virtual admin judge, dans sa version du 442.3 14 14.2.3, est un algorithme déterministe qui se comporte de façon prévisible et fonctionne avec une base de données jurisprudentielles et législatives accessible à tous. Dès lors qu'il présente toutes les caractéristiques dès, dès au terme de transparence et de fonctionnalité, il est reconnu comme un mode valable de règlement des litiges en première instance, sous réserve des précisions suivantes. Article 2, la supervision pour chaque litige qui lui est soumis. Le logiciel transmet au magistrat référent sous, sous chemin de pensée et référence les données utilisées. Le magistrat référent exerce un contrôle sur le fonctionnement correct du logiciel en cas d'anomalie. Il substitue sa décision à celle rendue par le logiciel. Par dérogation au grand 1 du présent article, pour les litiges simples, la supervision n'est pas requise. D'autre part, au terme même de cette disposition, le logiciel Virtual Admin Judge, dans sa décision 14.2.3, présentant toutes les catégories en termes de transparence et de fonctionnalité, il est reconnu comme un modèle de règlement des litiges en première instance, sous réserve du respect des dispositions prévues dans son article 2. D'autre part, le litige opposant M. Munck et les hospices civils de Lyon était d'un montant inférieur à 3 000 euros. Il doit être regardé comme un litige simple, ne nécessitant pas la supervision d'un magistrat. L'article 2 du décret n'a donc pas été méconnu. En second lieu, au terme de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et partial établi par la loi qui décidera. Soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le logiciel utilisé par le tribunal virtuel fonde ses décisions sur les données qui lui ont été transmises. Ces, ces données ont été assimilées impartiellement et au regard d'une base de données jurisprudentielle et législative accessible à tous, soit Ariane et Légifrance. De plus, L'algorithme ne peut pas être entaché d'un manque de transparence car l'article L311-3-1 du Code des relations entre le public et l'administration dispose que les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande. Ainsi, à supposer que M. Munk est entendu exciper de l'inconventionnalité des dispositions du de décret précité, ce moyen doit être écarté. Troisième lieu, le mémoire de défense ayant été reçu à une date à laquelle l'instruction du litige était close, le mémoire de défense n'a pas été pris en compte par le tribunal virtuel. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contrat de victoire manque donc en fait. Les résultats de ce qui précède par les moyens tirés de l'irrégularité du jugement virtuel doivent être écartés. Sur la validité du contrat, le requérant soutient que le principe de fidélité a été méconnu puisque le chatbot dénommé Polo ne l'a pas informé correctement de l'utilisation qui serait faite des données personnelles collectées. En vertu de l'article 13 du règlement général sur la protection des données personnelles, le principe de finalité consiste à annoncer explicitement la finalité poursuivie lors d'une demande de collecte de données à caractère personnel. Or, il résulte de l'instruction, en particulier du témoignage de Madame Mattheit, dont le caractère précis lui confère un caractère suffisamment probant, que le chatbot Polo propose certes des conditions de séjour basées sur les réponses aux questions posées, mais surtout collecte des données afin de fixer un prix. Et plus précisément, faire payer le prix maximum dans une fourchette allant de 100 à 800 euros en fonction de la capacité financière de son interlocuteur, ce qui n'apparaît nulle part de manière explicite. Les HCL ne contestent d'ailleurs pas sérieusement le but dans lequel les données personnelles de M. Muck ont été collectées, la fidélité de Polo est donc mal exposée et insuffisamment précise, ainsi le principe de finalité n'a pas été respecté. M. Muck soutient que son contrat est donc entaché d'un vide de consentement par le dol et les manœuvres dolosives qu'il aurait subies. En particulier, il fait valoir qu'il s'agit d'une manœuvre dolosive en ce que M. Munk a contracté dans des conditions plus onéreuses que celles auxquelles il aurait consenti s'il avait conclu le contrat en toute connaissance de cause. Ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, les HCL à travers le chatbot Polo n'ont jamais indiqué que la réponse apportée par Monsieur Munk aux questions avait pour but de fixer un prix tout en cédant des informations sur Facebook. Les HCL ont eu recours à des manœuvres dolosives en nous mettant d'informer M. Munk que le prix qui lui était proposé était personnalisé en fonction de son lieu d'habitation dont sa capacité financière a été déduite et qu'elle était supérieure au coût réel de la prestation. Il résulte de l'instruction que M. Munk n'aurait pas contracté ou l'aurait fait à un prix inférieur s'il avait eu connaissance de ce, que la facturation, de ce que la facturation qui lui a été proposée était une facturation issue d'une pratique mise en place par les HCL consistant à donner à personnaliser les prix en fonction des capacités financières des patients, estimés sur la base de données personnelles collectées sans information sur leurs utilisations réelles. Il suit de là que le contrat passé entre M. Munk et HCL est entaché d'un liste de consentement justifiant que son application soit écartée pour les règlements du litige, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête tirés de la méconnaissance du droit de M. Munk à l'information et de l'utilisation incorrecte et abusive de ses données personnelles. Sur les conclusions, aux fins d'analysation, des HCL. S'agissant de la réparation de préjudice causée par l'écart entre le prix payé et la valeur réelle de la prestation, en l'espèce, en les connaissant le principe de finalité conduisant à entacher le contrat conclu avec M. Meuck d'un vice de consentement, les HCL ont commis une faute engageant leur responsabilité. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, notamment du contrat produit par le requérant, conclu entre le HCL et M. Bouchet, que les HCL ont fixé à 100 euros, le prix de la prestation fournie à celui identique à celle fournie à M. Munk, au regard de la durée et des conditions de séjour et de la nature de l'intervention chirurgicale en cause. Les HCL ne contestent pas sérieusement que la valeur de la prestation fournie n'excède pas 100 euros. Il s'ensuit que M. Munk établit l'existence d'un préjudice consistant à avoir indûment payé une somme de 700 euros au HCL, ce qui constitue un préjudice financier en lien avec la faute commise. Il y a donc lieu de condamner les HCL à verser, la, à, verser à M. Muck la somme de 700 euros au titre de ce préjudice, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une discrimination. S'agissant du préjudice, préjudice moral, M. Muck demande l'indemnisation des préjudices de toute nature subis du fait des défaillances du système HCL Service conduisant à des conditions de séjour inadaptées. Toutefois, le référent en se bornant à faire état des conditions de séjour déplorables, sans produire aucune pièce probante au soutien de cette affirmation, et alors que les HCL apportent des éléments en sens contraire, n'établit pas la vérité du préjudice allégué. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. Munk a subi un préjudice moral du fait des conditions de conclusion irrégulières du contrat, s'étant traduite notamment par des conditions de séjour en décalage avec ce que le prix acquitté pouvait lui laisser escompter. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 500 euros. Il résulte de tout ce qui précède que les HCL doivent être condamnés à verser à M. Munk la somme totale de 1200 euros. Sur l'application des dispositions de l'article L761-1 du Code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des HCL la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. Munk, dans l'instance en application de l'article L761-1 du Code de justice administrative. Décide, article 1 les HCL sont condamnés à verser la somme totale de 1200 euros à Monsieur Munk assorti des intérêts à taux légal à compter de la date de sa demande d'indemnisation préalable. Article 2. Le jugement du tribunal est réformé en ce qu'il y a de contraire au présent arrêt. Article 3. Les HCL verseront 500 euros à M. Munk au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Article 4. Le surplus des conclusions de M. Munk est rejeté. Article 5. Le présent arrêt sera notifié à M. Munk et aux HCL. L'audience est levée.